objectifs de cette capsule sont multiples. Connaître les notations, l'unité et le symbole de l'appareil de mesure de l'intensité électrique. Aborder un point historique, savoir mesurer une intensité électrique et enfin reconnaître les principales erreurs. L'intensité électrique correspond à la mesure de la quantité de courant qui passe dans un élément du circuit. Ce serait un peu comme compter des voitures qui passent toutes les secondes sous un pont d'autoroute. Plus il y a de voitures et plus il y a de circulation. Dans notre cas, plus l'intensité est élevée, plus il y a de courant électrique. Quelles sont les notations que l'on utilise pour désigner l'intensité C'est assez facile à se souvenir. L'intensité électrique est notée I. Son unité est l'ampère, notée A et son appareil de mesure est lampère Voici son symbole. Les courants sont indiqués à l'aide de flèches rouges et on les nomme avec des lettres I. I1, I2. Mais au fait, pourquoi ampère Au cours du XVIIIe siècle, les scientifiques se sont beaucoup intéressés aux phénomènes électriques. Ainsi par exemple, Hans Christian Ørstedt était un physicien danois. On raconte, à tort, qu'il a découvert par hasard que l'aiguille d'une boussole est déviée à proximité d'un fil parcouru par un courant électrique. Cette découverte était étrange et Hörsted n'arriva pas à l'expliquer de façon satisfaisante. Il a fallu qu'un autre grand physicien se passionne pour cette découverte. Ce savant était en paire. Il s'intéressa aux travaux d'Erstedt et essaya d'apporter une explication au phénomène. En particulier, il remarqua que l'électricité déplaçait de la même façon l'aiguille en tout point du circuit. Il appela courant électrique ce déplacement. Il remarqua que la déviation était aussi valable dans le générateur. Il donna également le sens du courant par la convention qui reste valable de nos jours. Le courant électrique se déplace à l'extérieur du générateur de sa borne plus, vers sa borne moins. Enfin, il inventa l'appareil permettant de mesurer le courant. En hommage à tous ces travaux, on décida de donner son nom à l'unité de la mesure du courant électrique. Comme on cherche à mesurer la quantité de courant à l'intérieur du circuit, ou le nombre de voitures, L'ampèremètre se place toujours dans le circuit. On dira en série à l'endroit où on veut faire la mesure. Mais voyons les choses en pratique. Pour mesurer le courant qui passe dans un élément d'un circuit, on utilise un ampèremètre. Les bornes d'entrée sont comme et 10 A. La molette, appelée calibre, est dans la zone marquée A pour en permettre. Voici de plus près. On place un fil dans la borne COM. Puis, on ouvre le circuit à l'endroit où on veut faire la mesure. On place l'appareil de mesure à l'intérieur du circuit. il faut choisir le calibre adapté. 10 A, puisque la borne d'entrée est de 10 A également. L'appareil indique un courant d'environ 0,1 A, soit 100 mA. On va pouvoir utiliser la fonction mA, puisque la valeur est inférieure à 200 mA, valeur maximale du mA. Pour ça, on va choisir le calibre et changer la borne d'entrée pour celle indiquée milliampères. L'ampèremètre mesure un courant plus précis de 94 milliampères. Les erreurs fréquentes. Pour avoir une valeur positive à l'affichage, il faut que le courant rentre par la borne 10A ou MA et sorte par la borne COM. En cas de signe moins. Il suffit donc d'inverser les fils. Comme ceci. Si l'appareil indique un I à gauche de l'écran, c'est que le calibre choisi est trop petit ou qu'il ne peut pas utiliser la fonction mA, car le courant est supérieur à 200 milliampères. Dans ce cas, on change le calibre ou on retourne sur l'entrée 10A avec le calibre adapté. Dans l'exemple, le courant est d'environ 300 mA.